Salut et bienvenue. Dans ce tuto consacré à Inkscape, nous allons voir comment réaliser simplement ce, ce type d'illustration, dont j'en ai réalisé quelques autres à côté pour vous montrer ce qu'on peut obtenir. Donc on va tout de suite aller dans fichiers nouveaux. Voilà. On sélectionne ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc on clique dessus. On va faire un carré parfait. Donc j'appuie sur CTRL de façon à être sûr d'avoir un carré. Voilà. Euh, on convertit tout de suite ce carré en objet euh, éditable, en chemin. Donc en cliquant là-dessus. Donc on va sur euh, l'outil éditer les nœuds et on va cliquer là-dessus. Alors le raccourci c'est Maj-Ctrl-C. Voilà. À ce moment-là on a les, les quatre poignées. On va faire une rotation de cet objet. Donc pour cela on clique sur la flèche noire, on clique sur l'objet. On clique ici sur la petite flèche, euh, il y en a quatre, hein, de, de rotation. Donc je clique et j'appuie sur CTRL de façon à, à faire une rotation de 45 degrés. Hein, C'est écrit en bas ici lorsqu'on tourne avec les flèches. Vous voyez, on a les informations d'angle. On va donner tout de suite des dimensions euh, correctes à notre, euh, à notre objet. Donc on va choisir ici 50 par 50. Voilà. On va dupliquer cet objet, donc CTRL D, ou on peut également cliquer là-dessus, ou aller dans éditer dupliquer. On va activer ici le magnétisme de la boîte englobante. Donc on clique, allez, on sélectionne tous les paramètres. Et ainsi, lorsque je vais déplacer mon objet, hop, il va se coller, impeccable. Donc je duplique encore, tac. Alors pour dupliquer, on a également un, un autre raccourci qui s'appelle euh, espace. C'est-à-dire que je clique sur mon objet et j'appuie sur espace. Hop, voilà, comme ceci. Alors, une chose importante, il faut que votre objet n'ait aucun contour. Vérifiez bien, en allant dans cette palette-là, que le contour ici est une croix. C'est-à-dire que pas de contour, pas de remplissage. Donc, on fait notre petite construction. Donc, j'appuie sur « Espace ». celui-là voilà c'est pas trop mal je sélectionne tout ça et je vais le dupliquer hop, plusieurs fois de façon à faire un petit pavage alors on aurait pu utiliser les clones mais bon c'est quand même plus rapide que de paramétrer vraiment précisément les ici cet outil qui s'appelle créer un pavage de clone. On aurait pu le faire avec le pavage de clone. Mais je trouve que c'est quand même plus rapide comme ça. <coughs> voilà. Donc cet objet-là étant créé, je vais peut-être encore rajouter un tout petit peu. Voilà, comme ceci. On peut vérifier en allant dans le mode d'affichage contour, voir s'il n'y a, a rien qui déborde. Euh, tac, tac, tac ouais c'est bien donc affichage on retourne en mode d'affichage normal donc on sélectionne tout ça on va le mettre sur le côté et on va euh, combiner tout ça donc chemin combiné ou contrôle K voilà dans ce moment là j'ai plus qu'un seul objet on va maintenant sélectionner l'outil créer des cercles et des ellipses donc je clique je clique je glisse donc toujours en appuyant sur contrôle pour avoir un cercle parfait comme ceci on va tout de suite convertir euh, bah ce cercle en objet chemin de façon ici à avoir les, les petits nœuds no ici on copie cet objet de façon à ce qu'il soit dans le presse papier, on sélectionne maintenant notre cercle et on va dans chemin et fait chemin donc c'est mage CTRL 7 on clique sur le petit plus et on va choisir motif suivant chemin, voilà on sélectionne ici ce petit picto et on clique dessus pour coller le chemin donc là on voit que bah c'est pas mal sauf que <rire> Il y a un petit défaut, on dirait une bouche. Alors il va falloir retravailler un petit peu notre forme qui s'applique le long de ce chemin. Donc pour cela, on va cliquer là-dessus. Voilà, à ce moment-là, elle apparaît. On va sélectionner ici les, les nœuds qui sont à gauche et on les supprime. Pareil pour les nœuds ici qui sont à droite, on les supprime. Donc soit on clique là-dessus, soit on peut également euh, taper la, la touche SUPRE du clavier. On va sélectionner encore les, les deux derniers nœuds ici sur la droite et on va les rendre durs en cliquant là dessus voilà et pareil pour ceux de gauche en cliquant donc sur rendre dur les nœuds sélectionnés Alors j'ai dû louper quelque chose voilà et à ce moment là on voit que notre forme est bien fermée par contre on voit un petit bug une petite erreur de ma part j'ai mal construit mon objet euh, donc c'est pas grave alors je vais rapidement aller dans chemin, on va les séparer et j'aurais dû avoir la même chose des deux côtés donc je vais sélectionner cette partie là Dupliquer tout ça, CTRL D et le déplacer comme ceci. Voilà là ça devrait être bon donc comme tout à l'heure CTRL K ou combiner je copie cet objet, édition copier, hop, je sélectionne cet objet là, je colle l'objet qui est dans le passe-papier donc à ce moment-là, j'ai le même problème que tout à l'heure, il va falloir donc supprimer les nœuds ici, les rendre durs, pareil ici, je supprime et je rends les nœuds durs. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate ben C'est parfait, c'est impeccable. On va mettre un petit contour pour bien voir un petit peu ce que ça donne, un petit peu plus épais, voilà, 2-3. Donc on voit ici notre petite correction, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, ça apparaît, on pourra corriger ça vraiment à la fin. On va pouvoir regarder les différentes options ici. Donc on peut décaler par rapport au normal, ce qui a tendance à recentrer notre effet chemin par rapport au centre. On peut décaler tout ça. Donc de moins, on va mettre moins 100 par exemple. Voilà. Ou on peut jouer avec les flèches ici de redimensionnement. Donc en appuyant sur Ctrl et sur shift de façon à redimensionner par rapport au centre de l'objet. Ce qui fait un petit peu la même chose. Alors on s'aperçoit que ici ce n'est pas parfait. Je ne sais pas si c'est bien visible. Euh, pour cela, en fait, il faut modifier le, le cercle. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien, il est, il est en rouge là, avec les, les quatre petites poignées. Donc on fait une zone de sélection pour sélectionner les quatre poignées. Ou alors on peut faire CTRL A et on clique ici sur le petit plus. Alors regardez, ça va changer la forme ici au milieu. Et ça va être beaucoup plus géométrique voilà une fois deux fois pour être sûr allez une troisième fois voilà on est sûr que on voit bien que c'est vraiment très très très très, très symétrique c'est symétrique voilà donc notre forme est faite donc maintenant ben, on va on va réduire un petit peu tout ça euh, ce qu'on peut faire éventuellement on peut la mettre de côté donc on la duplique on la met à côté de notre zone de travail éventuellement pour s'en resservir plus tard on va convertir cet objet maintenant en objet euh, ben chemin, de façon voilà, à avoir chaque objet qui puisse être euh, séparé. Ce, qu ce que nous allons faire tout de suite, on va dans chemin, on fait séparer. Voilà. Donc là, on a combien d'objets 287 objets. Euh, si on le souhaite, on peut tout de suite combiner ces deux objets. Alors, les combiner ou, euh, ou peut-être les unir. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est pas mal, union. Alors, pour union, c'est chemin Union c'est CTRL+, donc là on fait CTRL+, une fois, deux fois, Voilà, ici encore, il nous reste un dernier objet à sélectionner, hop, voilà c'est parfait. On va tout de suite appliquer à notre objet, on va mettre un vert bien pétant comme ça, en appuyant sur SHIFT et en cliquant sur la même couleur verte, c'est le contour qui est transformé. Maintenant, on va sélectionner. Alors, on clique à côté pour désélectionner tous nos objets. On clique sur notre objet sculpte de façon ici à choisir le remplissage. Donc, on va choisir un remplissage assez sombre. Donc là, il est bien sélectionné. On resélectionne euh, notre objet. Donc pour cela, on clique sur la flèche noire. On fait un carré de sélection. On va maintenant sélectionner notre objet sculpte. On voit bien que la couleur est là. On va choisir ici cette option qui nous permet de décaler la couleur de l'objet vers bah, celle qui est euh, sélectionnée ici et on n'a plus qu'à cliquer et vous voyez au oh magie tout se met impeccable <cười> comme ceci voilà c'est pas terrible euh, je reviens un petit peu en arrière aujourd'hui dû... donc contrôle Z plusieurs fois voilà j'ai plutôt envie de faire ça comme ça alors, ce qui est étonnant, oui, alors voilà, l'erreur que, que j'ai faite, c'est que le contour, j'aurais dû le changer aussi, parce que là, on voit le contour. Donc, ce que je vais faire tout de suite, donc CTRL Z, tac, tac, tac, tac, de façon à avoir, voilà. Donc, on est obligé de désélectionner tout notre objet, sélectionner l'outil Sculpt, appuyer sur Shift pour sélectionner, voilà, la couleur de notre contour. Donc, flèche noire, carré de sélection, outil Sculpt ou Maj F2. Et maintenant, voilà, c'est ce que je voulais obtenir. On va essayer quelque chose. Azut. Ah, Décidément. Outil sculpt. Eh, je suis obligé de. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est pas très intuitif. Voilà. Tac. On zoome un peu. Ouais, c'est pas, pas mal comme ça, on va sélectionner une autre couleur, euh, on va prendre celle-ci, Outil sculpte, également faut pas oublier le contour, voilà c'est pas mal, on fait la même chose là, tac, et on va essayer Allez, on va dire que c'est bon. On peut également euh, ici dans les effets de contour. Parce que je crois que par moment c'est peut-être un petit peu. Vous voyez, ça se chevauche un peu. C'est que le contour est trop important. Donc on va réduire la taille du contour peut-être à 0,25. Et on va ici choisir les options de raccord agrandi et de terminaison arrondie. Alors 0,25, je trouve que c'est pas assez. On va mettre 0,5. Voilà, c'est pas mal. Voilà donc ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.